Et maintenant, je vais donner la parole à Michal, le docteur Michal Beniakov, qui a enseigné au séminaire Efrata et ensuite a pris sa retraite. Elle a contribué à la création de notre programme euh, Mémoire des communautés d'Israël et elle est membre du groupe du Centre Fingler de recherche de la Shoah au sein de l'université Paris-Lanne et elle a beaucoup travaillé sur l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord au XXe siècle, l'intégration en Israël et aussi les rencontres entre les Juifs du Maghreb et les Juifs d'Israël et du reste du monde. Et elle a beaucoup travaillé sur Hélène Cazès-Benatar, elle a beaucoup publié d'articles, elle a été l'une des premières chercheuses à s'intéresser au personnage de Benatar et elle travaille euh avec nous depuis le début. Je la remercie infiniment d'être venue aujourd'hui. Alors merci au professeur Chaim Saadon qui m'a invité à participer à ce congrès important aujourd'hui. Je remercie aussi Eldad Sion qui coordonne toutes les recherches de documentation sur le judaïsme d'Afrique du Nord au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il a tellement travaillé. Je remercie aussi les interprètes qui travaillent en ce moment et à tous ceux qui ont tant fait pour ce congrès. Après deux... Euh, Intervenants qui ont déjà parlé d'Hélène Ben ben Benadar, j'ai l'impression que euh, sa biographie n'a tout de même pas encore été très développée, on ne sait pas quand elle est née, comment, et je vais essayer d'ajouter des détails biographiques au cours de euh, mon exposé. Cela fait plus de 40 ans que je travaille en tant que chercheuse à mieux connaître Hélène Cazès-Benadar, depuis euh, ma maîtrise euh, que j'ai déposée une année après sa mort, en 1979, et jusqu'à ce jour. Tout a commencé euh, quand j'ai vérifié le contenu de dizaines de cartons remplis de notes, de dossiers euh, qui, en fait, permettent de connaître son activité pendant la guerre. Euh, son activité en faveur des réfugiés, surtout juifs, mais pas seulement. Et, euh, tous les réfugiés qui fuyaient l'Europe euh, en guerre et qu'elle a accueillis dans les années 40. En fait, on peut trouver euh, une donation euh, du nom de Benatar euh, au Archives centrale de Jérusalem sur euh, le peuple juif. Et deux ans avant sa mort, Hélène Cazas Benatar a déposé euh, tous ces documents. On peut se demander comment une femme a agi euh, dans un domaine qui était réservé auparavant aux hommes et comment elle s'est euh, imposée dans sa euh, communauté et dans la société, euh, comment elle a pu alors euh, exploiter des réseaux personnels, sociaux, professionnels, euh, à la fois euh, au niveau régional et au niveau international, en faveur des réfugiés, comment elle a créé de nouveaux réseaux. Est-ce que est sa stratégie de sauvetage est spécifique euh, de ce que font les femmes en général Est-ce que c'est parce qu'elle était une femme qu'elle a agi ainsi Bon, récemment, euh, je travaille encore plus sur les relations entre le monde juif et le monde non-juif, entre les juifs locaux et les juifs du monde, entre les sionistes et les non-sionistes. Et je dois dire que c'est par Hélène Benatar que le judaïsme américain des États-Unis s'est intéressé à ce qui se fait aux communautés juives d'Afrique du Nord et s'y est impliqué Durant la guerre et après la guerre, elle a développé des réseaux de communication entre les divers groupes. Et au cours de ce congrès qui marque la mémoire internationale de la Shoah, le fait de parler de Hélène euh, Benatar nous permet de mettre l'accent sur euh, les activités et notamment ses activités durant les années 40 parce que on commence aujourd'hui à reconnaître l'importance et l'ampleur de son activité. Je voudrais placer ces cinq années d'activité personnelle dans un contexte plus large, euh, c'est-à-dire sa vie en général parce que c'est une personnalité passionnante et on vient d'entendre le professeur Suzanne Miller et le professeur Rafi Israeli nous parler d'elle et euh, nous savons qu'il y a eu euh, d'autres recherches le professeur Ben Sadon d'autres ont déjà évoqué les questions que les chercheurs euh, ont commencé à euh, mieux connaître et, et à développer. Alors, tout d'abord, pourquoi découvre-t-on Hélène Benatar aujourd'hui? Euh, chaque fois que j'ai parlé de Hélène Casaz Benatar, j'ai toujours souligné le fait qu'elle était méconnue. Et je m'étonnais. Comment se fait-il qu'une femme qui a tant fait n'ait jamais évoqué ni lorsqu'on parle de la Shoah, ni lorsqu'on parle du judaïsme du Maroc, ni de la communauté de Casablanca Maintenant, la question est inverse. Pourquoi est-ce maintenant qu'on met l'accent euh, sur Hélène Cazès-Benadar. Bien sûr, euh, il y a un réseau, une confluence de raisons. Première chose, les archives sont aujourd'hui euh, beaucoup plus accessibles. On a dit tout à l'heure que ces archives personnelles euh, se trouvent euh, aux archives centrales du peuple juif à, à Jérusalem et une grande partie a déjà été scanné envoyé au musée de Washington aux États-Unis si bien que on Connaît beaucoup mieux ses propres archives. Mais ce n'est pas tout. Elle a été active pendant 15 ans, plus ou moins, euh, avec le joint. Et il y a des archives du joint qui euh, ont euh, été scannées. Et une grande partie de ces archives du joint scannées peut, avec ses pantoufles, chez soi, consulter ces archives scannées. Et donc, euh, on peut, comme l'a dit euh, le professeur Miller, avoir accès encore à bien d'autres archives si bien qu'on connaît de mieux en mieux euh, les documents et vous savez que les historiens ont besoin de documents pour pouvoir écrire euh, auparavant on disait on n'a pas les documents aujourd'hui évidemment on ne peut plus dire cela euh, il y a de, de, beaucoup de documentation et il reste même euh, des archives non exploitées comme par exemple les archives des Quakers aux États-Unis, les Amis d'Israël. Elle, elle a travaillé, je parle toujours d'Hélène, euh, étroitement avec ces euh, organisations. Une partie de ces archives ont été scannées et une fois encore, on peut euh, trouver des documents non scannés si on se donne la peine d'aller dans des archives où se trouvent euh, des, des notes euh, de travailleurs qui l'ont connu, ont travaillé avec eux. Alors, en ce qui concerne les recherches sur les juifs d'Afrique du Nord, on sait que des dizaines, parfois des centaines d'articles sont publiés chaque année. Et, et, et je ne parle que des Juifs d'Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale. Cela fait deux ans que les écrits se multiplient. Il y a des livres comme ceux de Riva Specter Simon euh, qui a écrit sur les Juifs d'Afrique du Nord et euh, le Moyen-Orient, le livre de Rafik Israeli, euh, d'Omer Brown, de Sarah Shtar. Et le professeur Dan Michman et Chaim Saadon ont euh, réuni les actes du premier congrès qui a été organisé sur euh, les Juifs d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un congrès qui a été organisé dans ces murs en 2018. Moi, bon, je ne peux pas tout publier puisque, je vous l'ai dit, il y a des centaines d'articles. Alors, cela nous ouvre de nouvelles voies de réflexion mais aussi euh, à des conclusions nouvelles. Et euh, si l'on veut décrire les tendances euh, de la recherche en cours et des changements qui ont été introduits dans la prise de conscience euh, publique de l'activité de Hélène Cazès-Benatar, il faut dire, attendez, je suis en train de chercher mes notes, que euh, dans le domaine des euh, études genrées dans l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, de l'Afrique du Nord et de la Shoah, de l'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale, des Juifs qui sauvent des Juifs, ce sont des domaines de recherche contemporains, et toujours le nom d'Hélène Cazès-Benatar euh, y figure, et on doit se poser la en question cas, de euh, des stratégies euh, d'activité d'Hélène Benatar, de sa spécificité en tant que femme, euh, du fait qu'elle a d'une part été mise à laide en tant que femme, mais aussi euh, de par sa personnalité exceptionnelle et ses activités mises en avant. Et puis elle a eu des relations avec la France, etc. Et la recherche euh, s'intéresse donc de plus en plus à elle, mais euh, la prise de conscience euh, du public ah, concernant euh, Hélène Cazès-Benatar oui, a déjà été souligné par le directeur général de Yad, ah, Yad Bensui et aujourd'hui, je cherche toujours mes notes, on je la connaît beaucoup mieux. Un troisième thème relativement récent dans la prise de conscience publique est la reconnaissance et aussi les hommages qui sont rendus à des juifs qui ont sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous savez qu'on a beaucoup honoré les justes parmi les nations, mais aujourd'hui, lors de la journée du souvenir de la Shoah, en 2020, Hélène Benatar a reçu euh, une décoration posthume de juive euh, qui a sauvé des juifs durant la Shoah. C'est le Centre mondial du Bnébrite euh, qui décerne depuis 2011 euh, ce genre de... Euh, document du mérite de d'hommage de, officiel des Juifs. Et cela, bien entendu, contribue à euh, son image, à la fois à une meilleure connaissance de sa vie aussi à l'hommage qui lui est rendu. Quand j'ai parlé avec le docteur Abraham Roulet qui avait euh, soumis son nom à la commission du blébrite, il a dit que euh, sa euh, nomination proposée a immédiatement été acceptée pratiquement par tous et on a souligné son importance énorme. Euh, je crois que le fait qu'elle a été reconnue immédiatement est aussi dû au fait que c'était une femme parce que c'est de bons temps de bon ton aujourd'hui de souligner l'importance euh, de l'activité des femmes et puis cela permet de euh, souligner la euh, l'activité qu'elle a accomplie et qui trouve encore euh, des euh, surjons dans l'actualité. Euh, nous avons entendu déjà beaucoup de choses euh, sur elle et je ne vais pas trop me répéter, mais tout, répéter ce qui a été dit. Mais qu'est-ce qu'on sait d'elle Le professeur Suzanne Miller en a un peu parlé. C'est une femme. Nelly, Hélène. Euh, et qu -ce, qui était cette femme qui a tant préservé son intimité, qui n'a pas cherché à se faire connaître dans les gros titres des journaux ou dans la vie publique Elle n'a pas été reconnue. Elle a beaucoup agi dans les coulisses pour résoudre des problèmes difficiles et elle avait des capacités absolument extraordinaires. Elle a su euh, se faufiler dans le labyrinthe administratif euh, en tant que euh, spécialiste des questions sociales, etc. Elle, elle connaissait par cœur toutes les lois de l'époque et a su exploiter tous les créneaux laissés libres pour justement sauver des juifs ou des réfugiés en général. Elle était d'une femme, elle était une femme déterminée, particulièrement euh, sensible. Bon, aujourd'hui, ces mots ont, ont pris d'autres connotations, mais pour son époque, c'était une femme déterminée et sensible, avec une sorte euh, de boussole euh, éthique, et elle ne supportait pas les injustices. Elle a toujours euh, vécu selon le principe tous les juifs sont responsables et solidaires les uns des autres et on voit ses valeurs euh, s'exprimer dans sa correspondance, qui nous éclaire sur elle. Et je cite, j'ai eu l'honneur de rencontrer Adam Benatar. Euh, C'est une Américaine qui a travaillé en Afrique du Nord au nom de l'institution américaine ADASA au sein de l'UNRA qui est une organisation internationale créée en 1943 par les Alliés en Afrique du Nord. Eh bien, cette femme euh, a écrit au Joint en novembre 1944 et elle écrit « C'est une femme exceptionnelle. Elle est euh, petite de taille, un peu ronde, avec euh, un regard extraordinaire et rayonnant. Nous l'avons vu travailler avec les réfugiés sans arrêt, du petit matin jusqu'à 22 heures et parfois jusqu'à minuit, je, je, je saute encore, et euh, suite de la lettre, étant donné, qu'elle est une avocate réputée, elle aurait pu continuer, mais en fait, elle travaille comme assistante sociale et elle est à la fois crédible, elle est intègre et tout ce qu'elle fait, tout son comportement euh, le reflète. Et le fait de l'avoir rencontrée a été pour moi un véritable privilège. Le docteur Joseph Schwartz, euh, on l'a déjà cité, il dirigeait le centre européen du Joint, a su apprécier sa contribution et ses capacités au long des années. Il était un fervent euh, défenseur de Helena euh, et euh, on a déjà cité ah, C'est Chaim Saadon qui a déjà cité l'importance de son travail au sein du joint et des nombreuses rencontre qu'il a eu avec euh, ce témoin privilégié du joint en vue de rédiger son livre. En 1943, deux ans après que Benatar ait créé un euh, lien avec le joint, Schwartz raconte qu'il a été pour la première fois sur place en Afrique du Nord et je cite maintenant « ce rapport. Euh, n'aurait pas pu être complet si je n'avais rendu hommage à l'activité bénéfique et euh, couronnée de succès de Hélène cazès benatar Bon, là, je ne veux pas parler des, euh, des débats, euh, des conflits qui ont tout de même opposé Hélène Benatar aux joint. Euh, je laisse tomber parce que, en fait, il dit cette femme était euh, capable. Elle était elle avait des talents d'organisation tout à fait exceptionnels. Elle a été l'une des toutes premières avocates, avocats en général et avocates en particulier, au Maroc et elle s'est occupée en ce titre, à ce titre de, euh, pour sauver les réfugiés. Évidemment, au moment de Vichy, elle a été euh, limogée puisqu'elle était juive et elle n'a plus pu assumer son, sa profession d'avocate, mais elle a continué en tant qu'avocate, de, de par ses talents d'avocate, à défendre les réfugiés. Et donc elle mérite euh, le respect des hommages et la communauté locale la connaît et la lui est reconnaissante. Ben, le fait que Schwartz ait parlé de ces talent euh, administratif et euh, qu'il parle d'elle comme quelqu'un qui conserve du matin au soir son tempérament actif et euh, intègre euh, fait que ce n'était pas toujours facile de travailler avec elle. Il y a eu aussi euh, les liens avec les Quakers, j'en ai déjà parlé. Il y a eu parmi les Quakers un ami fidèle de euh, Hélène Benatar. Il dit, bien sûr, elle avait des défauts, mais elle est capable de tant faire et euh, elle fait un travail extraordinaire et complet. Et donc, j'accepte que de temps en temps, elle s'énerve ou qu'elle exagère. Sur ces points, je vous recommande le livre de Susan Miller, Heure de gloire, où le professeur Miller décrit des rencontres entre Suzanne, entre Hélène Casas euh, et diverses personnalités. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec toutes les conclusions du professeur Miller dans son livre, mais ça vaut la peine absolument de lire tout ça. Très souvent, Hélène euh, constituait la, le seul membre actif du comité de sauvetage des réfugiés juifs euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle était en fait à la fois la directrice qui prenait toutes les directions, elle était l'agent de liaison avec le Joint. Donc, elle n'a pas travaillé directement pour le Joint, mais. Elle elle était en contact avec le joint et il arrivait souvent qu'elle refuse euh, l'autorité de ces hommes venus d'Amérique euh, représentant le joint et qui prenaient des décisions alors qu'ils venaient euh, poser le pied pour la première fois sur le sol d'Afrique du Nord. Elle, elle connaissait les besoins locaux, elle savait comment elle pouvait euh, contactée, et en plusieurs langues, elle était multilingue, euh, des personnalités. J'ai eu le, la chance de pouvoir discuter euh, à de nombreuses reprises avec son gendre, euh, le mari de sa fille, euh, qui vivait euh, dans la banlieue parisienne, et euh, jusqu'à sa mort il y a un an et demi, j'ai beaucoup euh, euh, discuter avec lui. Euh, il ne l'a connu qu'à la fin des années 40. Il l'appelait mam Madame. Et il a même écrit euh, sa biographie pour les membres de sa famille, donc euh, une biographie privée. Il a décrit ses activités, mais aussi ses déceptions. Et c'est maintenant le petit-fils d'Hélène Benazar avec qui je suis en contact. Et euh, ce petit-fils euh, vraiment s'investit entièrement pour faire connaître cette femme déterminée au te tempérament euh, très euh, affirmé, qui était animée par une véritable euh, pulsion interne euh, qui s'occupait euh, chaque jour, bien sûr, de ses propres enfants, mais qui... Euh, dans son comportement, euh, n'était pas très chaleureuse, euh, même vis-à-vis -vis, euh, de sa famille. Son amour était euh, très conservé, était resté, resté euh, muet, si vous voulez, mais elle était très... Euh, Pleine d'amour. J'ai aussi rencontré énormément de rescapés juifs euh, passés par le Maroc ou nés au Maroc et chaque fois euh, je dis si quelqu'un a connu Hélène Benatar ou a connu quelqu'un qui a connu euh, Hélène Benatar, merci de me le signaler ou merci de prendre contact avec euh, pour euh, que je puisse les rencontrer et les interroger. Et j'essaye de réunir tous les témoignages. Et je voudrais ici euh, soulever quelques thèmes essentiels dans son activité. Une partie des sujets est directement liée à la seconde séance de ce congrès. Et je suis convaincue que ces euh, conférences de la seconde partie euh, nous enrichiront beaucoup. Alors, j'ai dit qu'aujourd'hui, on travaillait beaucoup plus dans les études de genre, le fait qu'elle ait été une femme, en plus c'était une veuve. Euh, le, la plupart euh, du temps de sa vie, elle a été veuve. Elle a eu une, euh, st un statut social très important dans le monde de bourgeois en tant qu'avocate. Et puis, elle était très impliquée dans les réseaux euh, sociaux, professionnelle, organisationnelle, et elle a cherché à établir la justice puisqu'elle voulait faire appliquer les droits humains et elle prenait une responsabilité personnelle dans chacune de, des causes qu'elle défendait. Et puis c'était une femme sioniste. Hélène Kazas Benaktar n'est pas née du jour au lendemain, euh, dans ses activités en faveur des réfugiés au moment où elle s'est installée à Casablanca. Et on ne peut pas dire qu'elle a cessé d'être active après la guerre. Il suffit de lire euh, tous euh, les cartons qu'elle a donnés aux archives euh, qui existent aujourd'hui à Jérusalem pour se rendre compte de son activité infatigable même après la guerre. Et les chercheurs ne s'y sont pas encore intéressés, ni même d'ailleurs à ses activités avant la guerre. Et je pense que quand le professeur Chetrit et le docteur Gage prendront la parole dans la seconde partie de notre congrès, ils y feront référence. Moi, il me reste peu de temps et je vais donc me consacrer cinq minutes seulement. Je vais surtout parler de l'aspect du sionisme et de son soutien à l'État d'Israël. Le premier dossier que j'ai étudié, dans les archives, euh, m'a fait découvrir des invitations qu'on lui a adressées dans les années 30. Euh, il s'agissait de la vidzo, les femmes de Palestine. Et euh, on sait qu'elle a été la euh, créatrice d'une euh, succursale de la Viso à Casablanca. Et donc dans les archives sionistes en général, on peut trouver euh, des détails, mais pas suffisamment, sur son activité au sein de la Viso dans les années 1930. Bon, je saute. Elle a aussi été... Euh, importante euh, au Keren Kayemet, on, on trouve euh, certains de ses dons au Keren Kayemet, elle a aussi été active au sein de la communauté juive de Casablanca et on l'a décrit comme l'une des personnes les plus importantes parmi les réformés nationaux au Maroc et les activistes sionistes et il faut étudier toute son activité dans ce contexte idéologique et social. Et encore une fois, on n'en entendra plus cet après-midi. C'est par l'intermédiaire de la Viso qu'elle a pris contact avec des femmes juives sionistes de France, d'Angleterre. Ah, la jeune Sauté, mais euh, c'est un des documents qu'on a pu trouver sur sa participation à la Viso en 1935 37 Quand les réfugiés sont arrivés au Maroc par Marseille ou par Lisbonne, ou euh, d'autres pays d'Afrique du Nord, ils se sont installés à Casablanca. Quand ils sont arrivés à Casablanca, elle n'était pas du tout euh, étonnée. Euh, elle a su immédiatement euh, relever le défi, trouver des solutions aux problèmes des réfugiés. Et quand la guerre a éclaté, l'essentiel de l'activité sioniste a dû être stoppé, mais elle, elle s'est poursuivie clandestinement. Et il y a eu des euh, réactions clandestines de la résistance en Afrique du Nord contre euh, la présence nazie et la politique nazie. Et tout cela a créé, bien entendu, une instabilité euh, politique qui a euh, influencé la situation des Juifs. Quand on a commencé à s'occuper euh, des réfugiés en Europe, euh, Reine, Hélène Casas a également participé à, à, aux activités euh, des alliés pour les réfugiés. Et puis à Ujda, en 1948, Benatar euh, s'est rendu euh, à Oudja pour pouvoir aider les juifs qui ont été euh, victimes d'un véritable pogrom et elle a travaillé dans d'autres, dans de nouveaux domaines parce que elle s'est dit que les juifs ne pouvaient plus rester dans des lieux où on les persécutait, où on les massacrait. Elle les a poussés à euh, partir s'installer en Palestine, contrairement aux idées euh, propagées par l'Alliance israélite universelle. Elle a donc mis l'accent sur, non seulement dans son activité particulière, mais dans ses activités euh, avec le joint, à euh, améliorer la santé des réfugiés, à leur octroyer une éducation professionnelle, etc., euh, encore une fois, je n'ai pas envie de parler des euh, conflits qu'elle a pu avoir avec certains émissaires envoyés directement de Palestine. Et en fait, elle est devenue la porte-parole des Juifs d'Afrique du Nord dans des congrès internationaux, si bien que... Qu'on la voit, euh, bon, elle n'est pas la seule femme, mais une des rares femmes qui occupe des postes euh, importants et elle est devenue... Euh, par la suite, euh, elle a continué d'écrire, d'envoyer des rapports, et la presse juive américaine les a cités. Et là, on voit que euh, l'article euh, publié dans le Jewish Criterion s'appuie sur un rapport de Hélène Cazès envoyé de Paris lors de la rencontre dont je vous ai parlé, où elle a été tellement euh, découverte en fin de compte par les envoyés américains qui ne savaient pratiquement rien de l'histoire du judaïsme maghréba. maghréba. En collaboration avec l'agence juive et la répartition des fonctions, elle a travaillé à faire monter en Israël des juifs d'Afrique du Nord. Et il faut souligner son action à Tripoli en 1949-48-49. Euh, arrivée en Libye après euh, des pogroms qui ont eu lieu en 1948 euh, en Libye et donc elle a contribué à accélérer le mouvement d'immigration vers Israël et elle s'adresse aux directeurs de la communauté, à l'Irgun, etc. Et elle reçoit... Euh, euh, elle a réussi finalement à faire s'occuper d'enfants, de vieillards euh, et de malades pour activer leur immigration, mais d'abord euh, leur guérison sur place. Et j'en ai trouvé des traces dans les archives sionistes, en italien, en, en anglais, et j'attends de... Euh, plus travailler sur les archives du joint parce que le joint a commencé à scanner les documents sur Tripoli. Et je sais que le joint avait, euh, avait en fait euh, financé la création d'une maison du joint à Tripoli et qu'on n'y trouvait, trouvait rien dans ses archives. Mais c'est seulement maintenant qu'enfin on scanne et on trouve dans les archives. Maintenant j'ai trouvé des euh, documents, des photos euh, que des euh, historiens ont découvert dans les cartons déposés par Hélène Cazès à Washington. Euh, ceux qui ont pu aller rendre visite à des prisonniers dans les camps de travail, ce qui est une histoire à, à part ont découvert que c'est elle qui a fourni aux JOIN euh, cette idée que euh, dans cette période d'instabilité politique, il fallait finalement... Euh, presque abandonner et détruire les euh, Städt, les villages, les mélars euh, d'Afrique du Nord où les Juifs étaient euh, en danger et elle les a poussés à aller en Israël. Dans les années 50, on peut dire que euh, Hélène Benatar et le Joint se sont séparés. Euh, Schwarz, euh, qui parlait beaucoup de d'Hélène euh, Benatar, l'a présenté à l'appel juif unifié. Il l'a présenté comme une héroïne qui a sauvé des réfugiés. Elle a été invitée à prendre la parole sur la situation des Juifs en Afrique du Nord euh, qui s'étaient installés en Israël, en Palestine, mais aussi en Israël. Et là encore, tous ces documents sont perdus, euh, en tout cas, ne sont pas perdus, mais ne sont pas scannés, euh, donc ne sont pas accessibles. Euh, ce qui est accessible maintenant, c'est peut-être deux petites coupures de presse. Mais euh, même pour trouver euh, ces conférences, euh, l'évocation de ces conférences, il m'a fallu feuilleter énormément de journaux qui ne sont pas encore euh, euh, étudiés. Et je saute et j'arrive à ma conclusion, parce que je vois que Khaïm est très, très stressée. Et je, je l'ai dit, cet appel, tous les Juifs sont solidaires les uns des autres, cette valeur qu'elle a appliquée en tant que jeune femme, puis tout au cours de sa euh, vie, euh, en collaboration avec son époux quand euh, il a, il était vivant, et en collaboration avec la communauté juive euh, de Casablanca, on a vu ce principe mis en application par elle. Les années de guerre ont représenté euh, le, le pic de sa réalisation, de sa, son activité, mais. On peut dire que c'est une femme qui a travaillé non seulement pour le bien-être des individus, mais aussi pour défendre les droits de l'individu. Elle a trouvé des moyens non conventionnels pour établir une communication entre des individus et les organisations et ça c'est grâce à ses aptitudes organisationnelles mais aussi grâce à euh, toute l'expérience qu'elle a euh, pu réunir au cours de la guerre euh, sur cette ce thème du sauvetage des réfugiés en dépit des conflits des débats qu'elle a pu avoir mais elle avait une Telle énergie, un tel dévouement, une, un tel courage qu'elle a euh, pu aller au bout de sa tâche. Et euh, c'est une femme euh, dirigeante et ces mêmes qualités euh, définissent les femmes dirigeantes. Mais Ben Attar est exceptionnelle à cause de l'ampleur de son activité dans les hautes euh, sphères de la direction des communautés. Elle a comme elle a travaillé avec la plupart des organisations euh, en faveur des réfugiés et des juifs, et elle n'a jamais économisé ses forces, ses heures de travail. Elle a été efficace, fidèle à ses objectifs, pratiquement dans chaque domaine. Elle a souvent euh, agi dans les coulisses et la puissance de son activité n'a pas diminué quand elle travaillait euh, loin des projecteurs. Au contraire, dès les années 40 et 50, elle s'est occupée de son travail professionnel. Elle a sacrifié sa vie privée au profit de ses objectifs. Bien sûr, en tant qu'avocate, elle avait des relations, elle avait un statut social, elle avait euh, des parents et un mari qui étaient connus aussi et donc, elle a pu avoir directement euh, des contacts avec les dirigeants, notamment de la communauté juive. Évidemment, en tant que veuve dans une communauté conservatrice, euh, les veuves n'ont pas le même statut social, euh, mais elle est tout de même, rest, elle est restée considérée comme une femme importante. Au joint, néanmoins, on l'a considérée comme une euh, contributrice locale et pas comme une figure majeure du joint. Euh, elle avait des euh, ouvertures sur l'Occident et cela lui a permis euh, d'avoir de, des contacts précis avec les communautés juives d'Amérique. Et elle les a mis en contact avec les dirigeants est-ce qu'elle était sioniste Tout dépend de ce qu'on appelle sioniste. Elle a évidemment agi en faveur de l'immigration et en faveur du nouveau pays, Israël, et elle s'est toujours préoccupée des individus dont le destin était le plus misérable. En 1979, à l'âge de... Euh, 80 ans. Elle est morte à Paris euh, et dans le cimetière juif de Paris, on peut lire sur sa pierre tombale à notre mère femme légendaire qui secourut toutes les détresses. Je crois que ses inquiétudes et sa préoccupation pour les réfugiés, et je le répète, pas seulement juifs, aussi non-juifs, a dépassé euh, son activité de femme. Euh, on peut dire qu'elle a vraiment réalisé ce principe. Euh, tous les juifs sont solidaires, juifs femmes et juifs hommes. Merci beaucoup. Merci beaucoup Docteur Dr. Michal ben Benyakob pour, pour cette perspective qu'elle nous a présentée, nous a fait, a fait passer, passer depuis la deuxième guerre mondiale jusqu'à ce qu'il ne sera pas moins euh, euh, impressionnante que celle qu'on ait jusqu'à maintenant. Merci à tout le monde. Merci à vous.